Bonjour et bienvenue sur Langue en poche! Aujourd'hui, on va parler du site MyCow. MyCow, c'est un site d'apprentissage de l'anglais avec des ressources en anglais. Vous avez deux façons d'accéder à MyCow. La première façon, si vous êtes chez vous ou sur votre ordinateur personnel, c'est de passer par le site des bibliothèques universitaires Donc l'adresse c'est bu.unistra.fr Une fois que vous êtes sur le site vous cherchez MyCow dans les bases en ligne C'est la première qui apparaît si vous êtes à l'UNISTRA ou la deuxième si vous êtes à l'INSA Vous cliquez dessus et vous faites accès à la ressource UNISTRA Là, on va vous demander de vous connecter avec votre mot de passe Unistra. Et là, vous atterrissez sur le site MyCAO. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième manière d'accéder à MyCAO. Si vous utilisez un ordinateur dans un centre de langue, sur le bureau, normalement, vous avez un lien vers MyCAO. Vous cliquez dessus. Et là, de la même façon, on va vous demander de vous connecter. Voilà et vous atterrissez sur le site Myka. La première page, la page d'accueil, en fait, c'est le journal. Dans le journal, vous avez un certain nombre d'articles qui sont en fait des articles de l'AFP, l'Agence Française pour la Presse. À chaque fois, le titre est en anglais et vous avez un tout petit résumé en français. Quand vous cliquez sur l'article, vous voyez que l'article est en anglais. Certains mots sont surlignés en bleu. Si vous passez votre souris dessus, vous avez une traduction, et vous pouvez les retrouver dans le lexicone à droite. À gauche, vous avez d'autres articles qui pourraient vous intéresser. Vers le haut, vous avez un sous-bandeau avec des thèmes d'autres articles. Donc si vous cherchez à lire un article qui traite de l'économie, vous allez dans Économie, et vous voyez plusieurs articles qui correspondent à l'économie. Le deuxième onglet de la bannière, c'est les exercices. Quand vous arrivez sur la page des exercices, vous avez six petits rectangles. Le premier, c'est le point culture, ici, dont le thème change régulièrement. Quand vous cliquez dessus, vous accédez à un texte que vous pouvez lire à l'écrit, mais vous avez aussi un fichier audio et quelqu'un qui va vous lire l'article pour que vous puissiez entendre l'accent et la prononciation. Associé à ce petit texte, vous avez des exercices de compréhension des exercices de vocabulaire et des exercices de grammaire. La deuxième partie, ce sont les dictées. Si vous cliquez ici, vous accédez à un certain nombre de dictées sur différents thèmes. La partie News and Questions, c'est un peu la même chose que le Point Culture avec d'autres thèmes. Donc, vous avez un texte, et sur la droite, vous avez des exercices de compréhension. À côté, vous avez des exercices de grammaire qui sont classés par niveau et par thématique. Et enfin, le cahier d'exercice. En fait, sur MyCa, vous avez la possibilité de créer un compte personnel. Là, en haut. Et si vous créez un compte personnel et que vous faites des exercices, vous pourrez voir votre progression dans le cahier d'exercices. Vous avez ensuite la partie ressources Dans la partie ressources, vous avez un outil de prononciation qui est ici Si vous écrivez un mot vous pouvez générer une voix et quelqu'un va vous lire le mot avec la bonne prononciation Vous avez également accès à un dictionnaire bilingue avec le français, l'espagnol, l'italien et l'allemand tout ça vers l'anglais dans l'espace pro, vous pouvez avoir accès à un lexique avec le vocabulaire des métiers et vous avez à côté de ça un outil qui s'appelle MyWord. C'est un outil d'aide à la rédaction de documents administratifs. Quand vous arrivez ici, vous pouvez choisir quel type de document vous souhaitez rédiger et on va vous proposer une mise en page et des formules toutes faites pour vous aider à écrire votre document. Dans le kit de survie, vous avez accès à des phrases clés qui peuvent vous aider dans la vie quotidienne. Donc c'est classé par thème et, par exemple, si vous devez appeler quelqu'un qui est anglophone, vous avez accès à des phrases que vous pouvez dire dans cette situation. La dictée, ce sont les mêmes dictées que vous avez dans l'onglet exercice. Et l'audio training, c'est pour pratiquer la compréhension audio. Donc... Vous avez accès à toute une liste d'exercices, par exemple. Et vous avez un document audio. Vous avez aussi accès au texte. Si vous cliquez sur suivant, vous avez des exercices de compréhension du document audio. Enfin, la dernière partie de MyCode, c'est la partie training. Dans la partie training, vous pouvez faire des examens blancs pour vous entraîner aux différents examens que vous pourriez passer en anglais, comme le TOEIC par exemple. Je ne vous ai pas montré toutes les fonctions de MyCow, mais vous pouvez aller voir par vous-même et découvrir plus de choses. Amusez-vous bien Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'utiliser le site MyCow pour votre apprentissage de l'anglais. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de langue en poche. Salut